Bonjour, bonsoir à la famille, avec plaisir nous d'entrer la K.O. pour capable pas faire une nouvelle émission. Juste avant de commencer, profiter, féliciter pile monde qui est abonné sous Chanel Silla et pile monde qui fait qu'abonner tout parce que hier, j'ai consacré une partie de mon temps justement à répondre aux appels téléphoniques, aux gens qui me font parvenir des messages. Franchement, à la fin de la journée, je suis ému parce que tellement gens qui kap douben écoutez merci pour le travail force Pro, tu fais du bon boulot faut me dire que ça fait nous plaisir nous même équipe RL de là parce que le fait que chaque grand monde dans pays à mot monde là a écrit nous pour dire que ben tout va bien le travail est positif parce que genn on appel moins juin hier de un type qui est même jamaïque qui dit ben écoutez est-ce que n'oubliez monde jamaïque parce que pas genn on monde qui sur réseau kap saluer monde et puis, qui salue Haïtien qui Jamaïque. Ben écoutez, là-bas, il y en a beaucoup. Et m'a profité justement matin, voyons Big Up spécial pour tout le monde qui Jamaïque. Et tout Haïtien qui côté, le monde par est dans le monde, Big Up. Parce que grâce à Internet, on a la chance d'écouter la personne qu'on aime, d'écouter la voix haïtienne. Ça fait nous un pile plaisir. Moi, j'ai comme l'impression que RL Prod, c'est une aile de lumière qui nous emmène partout. J'arrive en Guadeloupe, j'arrive aux États-Unis, des pays où je ne connais même pas. Mais ben, ça fait un peu le plaisir. Alors c'est parti pour votre émission. Question, arrestation de Trois Green Moon. Parce que écoutez bien, très prudent dans le domaine d'information. Surtout, n'en communiquer information qui a rapport avec le Bandit. Parce que vous allez l'entendre également. Le porte-parole de la police ben, et dans l'information là-bas, là. L'ipafine confirmatif à 100% parce que le fait de dire t'assembler, eh bien, c'est conditionnel. Moi, je reste au conditionnel pour vous communiquer ces infos. Agent, la police qui fait partie Udmo dans le département d'Enip, dans le cadre d'une opération qui menait dans la commune L'Asile dans la nuit 18 pour l'ouvrir 19 mars passé, possédait à l'arrestation 5 individus. Jeudi à ces 21, ça fait nos baguettes c'est parce que, eh bien, information te prend temps pour te capable de arriver sous le site La Police. Tandé bien Cinq Mounsayo suspects qui ont fait partie. Gang Village de Dieu. Tandé bien, nos c'est Claudie Mézard, alias Makandal. Il a 40 ans. Toussaint Talania, 21 ans. Mikhael Toussaint, 24 ans. Tamara, ainsi connue, 31 ans. Reginalda Toussaint, 24 ans. Ben, ça fait cinq. Ben oui, cinq individus. Eh bien, moun sa accusé, yo comme quoi yo ta fait partie association malfaiteur. Moun kap volé machine. La police intercepte yo. Nan kat participation yo fait yon fête, occasion euh, fête Saint Joseph, yon fête patronale, dans zone. Gagné deux machines, moun quoi saisi. Yon rav 4 gris sans plaque, immatriculation et puis yon Ford Ranger couleur noire immatriculé TQ 24 730. Donc la police mettait sous véhicule tout. faut que nous rappeler. Ancien chef gang village de Dieu, Arnel Joseph, avant li mourir te souvent d'après information sous même machine Ford Ranger si là, eh bien c'est ça. En pile nan dans zone yon même, yon fait est tête chargé. Bon, en tout cas il y a un visage capable de dire que innocent, et qui mauvais Pendant le week-end, la police a mené plusieurs opérations euh, un peu partout, que ce soit dans zone zone métropolitaine et dans les villes de province. Et samedi 19 euh, mars 2022, DCPJ via BLTS arrêté dans l'aéroport international tout à louverture à paul louis baptiste citoyen américain, d'origine haïtienne, qui est en possession d'un pistolet Glock, 9 mm. Monsieur Tabay prend vol pour aller aux États-Unis. Gagné dans la soirée du vendredi 18 mars, la police s'est arrêtée dans zone Fontamara, Bruno Schneider, 24 ans. Monsieur habité Fontamara, 43. Il était à bon véhicule, Pick-up GMC, de couleur blanche, numéro plaque c'est BB93-937. Monsieur il est lui-même soupçonné d'implication enlèvement sous deux mouilles qui étaient faites dans le mois de septembre dernier gagné polyfront qui mène en opération côté que lui intercepté un minibus numéro plaque là c'est TP 14 960 qui a transporté 309 caisses de médicaments expirés automatiquement la police fait appel avec autorité santé publique yo, yo, y était là avec juge de paix a trois monde qui arrêté juge la libéré deux et gagné Rosette Sidelma qui n'a garde à vue Gagné tout, euh, Keshler Pierre lui, et qui a été dans quatre assassinats qui était fait faits sur policier Henri Marc Mollens, qui a affecté dans le DCPJ. Et monsieur tout, tu un gang qui a dans grand cap opéré dans un zone canaran. Et monsieur tout, impliqué tout dans deux attaques qui étaient faites contre antenne police qui dans une Canaran. Gagné au navire 18, gagné Marie-Christelle Sira. Pierre Rousnel Junior, 17 ans, au mineur, chef d'accusation auto-kidnapping, et dans cadre de ces années à rechercher, Pierre Taïna, 18 ans. Gainé dans Canaran, Stan Jean et 25 ans, et arrêté pour vol, détournement de, de camions marchandises. Monsieur Tous soupçonné tout une attaque qui était faite tout sous antenne police Canaran, le 14 mars dernier. L'Italien pour le Weto a gang a opéré dans zone Canaran 2-3. Gainé plusieurs bandits qui ont recherché, et non, et gang ça a. Pamiyo Michelet, qui continue donc des Boyt, Timaiel, Jitro, Raphaël et ancien policier qui est les Pierre Nicholson qui continue donc des Totoy, selon toute information, M. a toujours utilisé une forme PNH-là. C'est policier Pierre, ancien policier Pierre et Nicholson Gagné dans le commissariat et le et les procédés d'arrestation de... Jean Lamont, chef d'accusation, kidnapping, vol armé armée dans la commune, quoi des bouquets M. Tout a fait partie 400 maroza et Monsieur Tout a été recherché par la police dans une zone tabac. Dans le département NIP, il y a quatre qui a été deux véhicules confisqués. Et yo c'est Claudie Mézard, Toussaint Talania et Miquette Toussaint, Tamara, ainsi connue. Et, Mounsayo, selon toute information, t'as fait partie de Gang et Village. Chef d'accusation, vol de véhicule, association malfaiteur. Deux machines, ça y RAF 4 de couleur noire sans plaque. Deuxième nom, c'est un Ford Ranger de couleur noire. Numéro plaque, c'est TQ24730. Et selon toute information qu'on gagne, et à savoir Ford Ranger, A, et gagne Anel Joseph, qui c'est, et, ancien chef gang qui d'un village là qui te contre à bord véhicule saïe. Et la police est même déterminée pour que les capables capable, en fonction de moyens et avec le peu, a fait le maximum pour que soit capable d'arriver et attaquer les foyers de gang et permettre la population. Hein? Et là, l'on souffre et travaille ça, nous ne pouvons pas faire pour compte. nous. faut que la population et l'autre élément qui est dans la chaîne de sécurité, capable de mettre ensemble pour que ensemble nous capable éradiquer phénomène gang qui empêche la population de faire librement de l'activité. Et la police même engage elle beaucoup de population et nous mettons des populations pour qu'elles puissent collaboration avec la police. Nous capable capables de à l'heure qu'on s'abonne à nos informations sur question Matissan avec un Léa parce que grand pile dossier à là mais juste avant n'a fait un petit return sous histoire Davidson bien sûr Davidson type ça qui policier qui perdit la ville qui tirait tête li j'étais assemblé gon pousser mais faut que tu gues cause cause là c'est pour une femme ça des bien et des gens disent tout simplement que et type ça, t'as semblé, t'es déjà joué une révocation dans la police, mais écoutez, à chaque fois qu'il y a opération, puisque c'est un bon grain, eh bien, il toujours accompagné monsieur et il mettait uniforme sous lit Tendez bien, dossier policier Davidson. Donc, on est dans un week-end, c'était vendredi, monsieur avec une fille, fille a fille a pas tourner, fille a dit le tourner, monsieur encore, monsieur tout y tête li. y matin, un monde qui prend la parole, qui c'est Sylvia Sajous, Lisez maman, Tifia qui était avec Davidson, Tifia et Yadley. Eh bien, nous capable de dire euh, aventure sentimentale, ça a été un pile problème parce que c'était une relation qui bat l'aile souvent. Donc Tifia te senti quelquefois humilié par un euh, genre de traitement type la et hein? eh hein? mais elle était décidé qu'après sous relation. Kina, mais écoutez, ça qu'on arrive dans une relation, qui n'a, mais on a ou dios qu'on essaie boulier. Mais on profite pour faire le souffrir sous prétexte que on est les on qui ne sont pas parler. Et bah, hum. Eh bien, en bon l'air, Tifi a décidé lui-même de retirer le col. Le monsieur il dit ben, écoutez, c'est fini. Donc, Paris, pas rien qui a fait tourner encore. Et puis, bon, c'est ça qui était à l'origine. Tout dégât ça, monsieur fait sous tête. Li. Mais après crime ça, écoutez, la mère de Yadley, eh bien, il fait qu'on ait que famille a subi en pile de pression. Pression, par bon côté proche, Davidson, parce que c'est sa fille qui est à l'origine de la mort de leur ami. Comprenez bien. Écoutez cette histoire parce que la fille, la maman qui s'appelle Sylvia Sajous, elle était ce matin au micro de nos confrères de Caraïbes FM. D'accord, Ma David son désir c'était vos familles et ensemble ma petite moi yo yo ensemble et mm -hmm. e mm -hmm. c'est so mm -hmm. et puis les jeunes qui étaient avec petite moi ils devaient ils étaient l'autre fille et qui sont dit Dieu te les sans même et ap, yi, si, si, on a Il venu pour retourner ensemble avec Tissim Mais il depuis 7 octobre entre en novembre. Il net. semaine passée, moi, a commencé à faire à Et puis ma déçu tout moi je pas d'accord. Parce que on ne bien rien avant, ou quitté moi, ou quitté mes milliers, peut-être une femme. Ou quitté ma ronde, ou aller, je me pour me retourner avant dans la zone. Je dis à Adler, la fête, elle dit que tout le la bagarre parce que lui-même, c'est lui-même, il va arriver à l'autre femme encore. Je n'ai pas de téléphone. Qu'elle tourne. Mais avant 22h la journée, elle est venue, elle dit que c'est fini ça. Je ne suis pas habillée à j'ai besoin de le chita pour parler en côté ensemble avec moi. Vendredi, c'est 18 mars. Si je suis dans ce travail vrai, je me il libérée, je me suis rassurée, je suis ensemble avec Adelé. Je suis allée en côté pour parler. Lorsqu'elle commence à parler à Adelé, elle dit c'est une chose, je suis pas bien à je ne suis pas bien, On va on a à la carrière pour parler avec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 Ouais, Il <coughs> ben, y a des motos qui sont même si je qui sont là, même des même dev. Je qui sont des qui des qui sont là, là, des des il y a des gens qui pas de ça. Donc on est les quantifiés à tout le monde, les de tout le monde, et on va l'hériter de ça, Si vous voulez mourir, mourir. C'est blague la parce qu'elle a dit, soit depuis le temps pour le retourner, ensemble avec les autres, Souvent, on a fait tout le testement, oui, pour Adrien qui accepté, oui, il y a des cas pour il y a parlé, et puis il s'est mis en place à il a été client à Il est sous deux Mais il y a un caravane. tout le après même si c'est il y a des choses qui sont Il dit, oh, des choses sur il y a pas de chute Il a parlé de Dieu n'est pas de la la Il de vous bon, c'est toujours des hommes qui bien qui côté. Et puis même si les ces des Et là, je ne sais pas Oui, oui, le pas de temps. Si Parce que moi la recherche, je <mets> même, <mets> même si c'est la taille, mais y a aussi des calamités. Il y a des Maman, vous monsieur. quoi ça Le monsieur, ça même se pour faire un c'est manger tout ne pas même n'importe quoi même on peut mais c'est avec mon corps et oui, mais c'est une caravane et tout. C'est caravane Caravane, ça lui même Ah, mais nous, pas. nous nous, La police nous de faire aller, La police pas. a Mais pas. Nous Après je ne a pas la me la ça la pas la pour tu peux pour te, David tu pas tout tu pas moi c'est ans ans ensemble parce que je toujours dit c'est lui c'est le toute famille d'addition quoi, d'addition même est Non, c'est pas, c'est qui s'y est, qui a C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que même côté elle a les côté vaille, les donc mon mon tas au gars je ne connais pas Je connais pas c'est que que c'est pas pas que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 je Sylvia, on a à je me suis dit, maman, maman, mais j'ai dit, sur le côté de l'aile, sur le côté de Je sur de Je suis de sur de suis de suis sur suis suis suis l'a de l'aile de l'a de l'a on ne a la police Vous je je téléphone téléphone, Je téléphone non, il dit, on Omega. non pour Ah, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il il dit, dit, il dit, il dit, il dit, il dit, dit, il dit, il dit, pas pas <muches> Le mm. eh, mm. mm. so mm. mm. moment que c'est passé, je la justice vous venue, tout à regarder. Normalement, madame la pas ça? Madame la La son policier, que tout le monde connaît, qui n'a jamais tué, L'homme est sous le cas quand dit que où est sur scène qui est trois qui discuté. trois chaises. deux chaises, c'est pas chaise, comme si deux Et quand ils sont chaises, pour trois mondes discuter. Il y a deux chaises, à à Il y a une qui est sous côté de Ça, c'est pour dire Premier il est sur scène de crime là. Deuxième bagaille, quand David prend la balle là, il ne pas balle à la botte. David David la tête et de Ok. Et mmh. on tout le jeu nous David ça que son monde un jeu, nous voulons exécuter. Par exemple, son, le père, tout le chargeur de David il a gagné, 18, les qui qui qui tourne dans dans vous avez canon dans il de poudre. Lorsque vous avez dans sortir, poudre. là, ne pas la la ça fait madame la cause, depuis que je suis avec sifia tout le monde a ça Madame n'a pas imposer ou relation fonctionner, jusqu'à ce que vous petite, vous madame, bon madame, vous petite, monsieur, à tout monsieur, des deux monsieur, vous fait projet pour vous être exécutif, vous là, avec petite l'emploi, avec ces vous vous chez pourquoi Vous n'avez pas quoi? depuis que vous je pas d'apprentissage, vous pas là. Hum, hum, Tout madame ça c'est parole si qui pour l'exécution. ou es dans cas là. là. à dans même soir à là. nous. Rien dans le téléphone, vous donnez au jour où vous parlez De mettez ta le commissariat, c'est pour tisser pour moi parce que vous demandez les mozelles trop pour relation. Là, on parlait de Maman, de ma mademoiselle Maman, exactement. Vous dites, je mettre le commissariat. le le téléphone, vous pas le téléphone. Non, et puis c'est là pas jouer de nuit. c'est là vous parlez de la police, pour les gars. c'est là vous ne pas chercher, madame Et puis tout le monde tout parlez. D'accord, c'est un gros zéry. Avec la relation, Davidson a trouvé que madame, il n'y a pas grand de avec FIA. de avec FIA. Davidson dit madame. Nous, dit nous, nous, les -son habits bon, sont choix avec Bon, Nous sommes sorti, nous sommes dans le programme ensemble, le même jour soir, nous sommes dans le programme ensemble, il y a l'hôtel, un VV, Je Nous sommes dans le VV ici, nous sommes dans nous VV ici, nous sommes dans nous sommes hôtel ensemble, nous sommes nous sommes ici, nous nous sommes nous sommes ici, nous nous sommes ici, nous sommes nous nous sommes ici, nous sommes ici, nous Déjà, mais depuis la relation commencée, depuis la relation le, le policier. Qui s'est reproché, Davidson Maman. Comment Qui s'est reproché, Davidson Vous ne vous ne Davidson. reprocher ah comme comme comme oui, comme c'est un Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame ça Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame le qui est-ce toi, mon t'a parlé Est-ce qu'on connaît qui est sur es on la chaise glaciale, la route de la caille, la de la caille, la route de la caille, le route de la caille, la route de la caille, la on de la de de la caille. de de c'est quoi tout ce qui est que C'est tout ce Même si c'est pour parce que moi, c'est pour tout ce qui est pour il y a Oui. Oui. la vie. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour C'est pour C'est il faut que tu fasses des il faut que tu fasses Il faut que tu fasses des choses. Il que tu fasses des choses. Il faut que tu fasses des choses. Il faut que tu fasses des Il faut que tu fasses Il pour on met un point de cartel, il y a des gens qui l'argent. de l'économie qui nous fait, qui nous fait, qui nous fait, qui nous fait, qui nous fait, qui nous fait, qui nous fait, qui nous fait, qui nous fait, qui nous fait, qui nous la qui nous fait, qui moi. fait, qui me fait, qui nous fait, qui nous fait, qui nous fait, qui me fait, qui nous fait, qui nous fait, qui nous fait, qui nous fait, qui nous fait, nous sommes allés nous pas si je ne pas le Jeżeli veut pas la pas vous parlez dans vous réjoupez pas vous pour pas vous de pas quelque Il pas qui de je suis pour vous des que vous avez dit que vous avez Mais que des c'est des qui toujours pour te manger. côté un comme ça. si un un qu'est-ce ça. ça. C'est un peu un peu C'est les genoux David gragés. griés, c'est-à-dire pour tirer ir de la tête. Normalement, faut mettre la genoux. Ok, ok. Les genoux David sont mangés, griés, blessés. Est-ce qu'il a touché la fille? Est-ce qu'il a touché na na dans Il colline il sorti, il sorti. On va, on va sortir. Il faut gros avant. La sortie. La sortie. Deuxième bagage sous le crime, sous crime là. Le, aussi si mourir. a David mais les, Mais les a tiré, dans tiré. Mais il a pour tirer, il lâche, été tiré, il a été tu il a été tiré, il a été tiré, il a été il a il a il a il a Mais ils a été OK. Bon j'en bien, bien, bien, bien, pour toutes les donne. Exactement, mais faut que tout, tout ensemble avec nous, ça pas qu'à parler. il Alors population, on fait population qui, comme si les madame n'a là, pas mis en commissariat, ils pas ils la chose ça, ils ne sont pas là, même relations, pas la même vie, a des population à la police.